Bonjour, je parle aux élèves de 02 2 et d'autres élèves aussi. Alors, on parle un peu de conjugaison. Ce que je dois savoir. Le passé composé avec à avoir. Vous pouvez prendre beaucoup d'informations euh, en ouvrant votre livre L'arbre au mot, passe 159. Le passé composé avec à avoir. Le passé composé est un temps du passé, que l'on utilise beaucoup à l'oral. Il est composé de deux mots. c'est avoir, conjugué au, conjugué au présent, de l'indicative. Le participe passé du verbe conjugué. Par exemple, j'ai écouté, ils ont fini. Écouter et fini, ce sont des participe passés. Ce verbe écouter et verbe fini. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais, jamais, jamais avec le sujet des verbes. On dit nous avons posé. La posée, elle reste toujours sans accord avec le sujet. Nous avons posé, ils ont fini. Il n'y a pas d'accord entre eux. Le se passé, passé, le sujet. Pourquoi Parce qu'il a la présence de l'auxiliaire à avoir. Et je vous donne deux exemples de verbes parler. C'est un verbe de premier groupe. Et finir, c'est un verbe de deuxième groupe. J'ai parlé, tu as parlé, elle a parlé, elle a parlé. Nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. J'ai fini, tu as fini, elle a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Alors maintenant, le passé composé avec l'auxiliaire être. Au passé composé avec l'auxiliaire être, le passé c'est passé du verbe conjugué s'accorde toujours, toujours en genre et en nombre avec le sujet. On dit je suis tombé. Tu es tombé, il est tombé. Regardons, s'il vous plaît, l'accord. Elle est tombée, nous sommes tombés, vous êtes tombés, ils sont tombés, ils sont tombés, comme le verbe venir, je suis venu, j'ai venu, il est venu, elle est venue, nous sommes venus, vous êtes venus, ils sont venus, elles sont venus. Maintenant le futur simple des verbe du premier et du deuxième groupe. Les terminaisons du futur sont toujours « et »,« a, a, en »,« et » et « en ». Pour former le futur du verbe premier et deuxième groupe, on ajoute ces terminaisons à l'infinitif du verbe. On dit je terminerai. Tu finiras. Je terminerai. Tu finiras. Je passerai. Tu passeras. Il passera. Elle passera. Nous passerons. Vous passerez. Ils passeront. elles passeront. Le verbe finir. Je finis. Tu finis. Il finit. Et je finirai, pardon. tu finiras, il finira, elle finira, nous finirons, vous finirez, elle finira. Hein? les terminaisons du futur sont toujours comme cela Et, A, A, on, et, et on Et pour former les futurs des verbes de premier ou deuxième groupe, on ajoute ces terminaisons à l'infinitif du verbe Par exemple, je terminerai, tu finiras, on hein? les Le Les futurs simples des verbes du de troisième groupe tous les verbes du troisième groupe au futur ont les mêmes terminaisons que le verbe du premier ou du deuxième groupe. C'est la même chose. Et, A, A, en, et, et en. Je prendrai, ne mettrons ». C'est la même chose. Certains verbes changent de radical au futur. Comme l'exemple de aller, venir, pouvoir, y prendre, et vouloir, et faire, et voir. Par exemple, le verbe aller, j'irai. Vers venir, tu viendras, pouvoir, il pourra. Devait prendre, elle prendra, devait vouloir, nous voudons devait faire, vous ferez, devait voir, et le verront. Voilà. Vous pouvez prendre, s'il vous plaît, votre livre et suivez, s'il vous plaît, quelques exercices. Vous suivez, s'il vous plaît, ces pages, par exemple, page 159, 169, 181 et 191. Et cela vous pouvez prendre euh, votre page 199. Ouvrez votre livre à la page 199, vous trouvez par exemple cette page de révision ce que je dois savoir pour quand j'ai ça. Très bientôt.